Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 conseils pratiques qui t'aideront à mieux déléguer. Si tu es en phase de croissance, c'est l'étape obligatoire de faire appel à d'autres personnes pour pouvoir t'aider à développer ton business et à faire des choses que bah, honnêtement, tu n'as plus envie de faire. La première chose que j'aimerais te dire, c'est d'écrire des procédures. Alors, d'écrire ou de les filmer. C'est très important que tu ne partes pas du principe que bah, naturellement, si tu recrutes quelqu'un d'intelligent et de doué, il devinera ce que tu as en tête, euh, que les choses sont, sont, doivent logiquement être faites de cette manière. Non, en fait, tu ne peux pas partir de ce principe-là. Il faut que tu prennes le temps d'écrire des procédures. Alors, Il y a une manière de contourner ça. Si tu as la flemme d'écrire, d'abord faire ça, ça, ça, ça c'est de faire des looms. C'est un outil qui s'appelle L-O-O-M, c'est un outil gratuit où tu filmes ton écran et tu dis, voilà, d'abord je fais ça, je fais ça, ça, ça. Et tu dis à ton, euh, la personne à qui tu délègues, euh, bah de faire comme tu l'as montré et encore mieux tu lui dis à elle d'écrire la procédure par écrit comme ça la prochaine fois elle n'aura pas à regarder euh, 5 minutes de vidéo en un fichier elle pourra voir euh, surtout si c'est des tâches répétitives hein. d'ailleurs je t'invite vraiment à avoir euh, engagé tes premières personnes pour des tâches répétitives parce que si elle doit passer plus de temps à te poser des questions à faire à comprendre quoi faire, qu'à faire les choses, ce ne sera pas rentable et ce sera décourageant pour toi. Ça, c'est la première chose, de faire des procédures. Deuxième chose, c'est de traquer les résultats. Ça, ce n'est pas facile. C'est de mesurer si elle a fait du bon travail ou pas. Ce n'est pas facile pour certaines tâches où bah, c'est dur de dire est-ce que la tâche a été bien faite ou pas. Mais dans la mesure du possible, vas-y. Par exemple, bah moi, quand j'étais euh, community manager hein, pour euh, des entrepreneurs euh, qui, qui aujourd'hui font 7 chiffres, euh, chaque mois, je devais envoyer un reporting avec voilà, on a publié ça, tel résultat, etc. Okay? Donc, sans que ce soit, ça devienne la police, mais euh, ça peut être quelque chose de très simple, quelqu'un qui gère tes emails, bah, peut-être qu'au début, tu peux juste lui dire OK, par jour, dis-moi combien d'emails tu as traité. Non seulement, c'est pas genre faire la police, mais les meilleures personnes, quoi, les personnes qui ont envie de travailler avec toi, qui sont les plus performants, ils aiment ça normalement. Ils doivent aimer que leur performance soit mesurée parce que les personnes qui sont euh, bonnes dans ce qu'elles font et qui aiment ce qu'elles font, elles ont cette envie de te le montrer et de se montrer qu'elle est forte. Donc, ce sera même un jeu. Troisième chose que j'aimerais te partager, c'est l'importance évidemment de la communication. Mieux vaut trop communiquer que pas assez. Maintenant, cette, ce, ce, le trop communiquer, il faut essayer de le structurer. Okay s il ne s'agit pas de répondre à chaque fois que tu as une notification, par exemple, c'est de faire des réunions quotidiennes. Tu as une réunion en début de journée, en milieu de journée. Euh, ou de dire, voilà, euh, tu as cet outil, tu peux m'écrire, je te réponds de manière asynchrone. Si c'est vraiment urgent, tu m'appelles directement plutôt que d'attendre une réponse. Par contre, c'est hyper important que tu privilégies la communication sans que ça nuise à la responsabilisation et à l'autonomisation dont on va parler maintenant. Euh, bah Allons-y. Rendre autonome, c'est une chose, mais moi, je vais te parler de quelque chose d'autre qui m'a beaucoup marqué. C'est de responsabiliser tes euh, prestataires sur les résultats positifs, mais aussi négatifs. Qu'est-ce que j'entends par là Moi, avant, je croyais que responsabiliser, responsabiliser c'était en mode bah, « tiens, vas-y, fais-le ». Et puis, si c'est bien fait, je te féliciterai. Et si c'est mal fait, bah, c'est de ma faute. Okay Parce qu'en tant qu'entrepreneur et leader, je vous invite vraiment à prendre vos responsabilités. Hein, toutes les fois où il y a un problème. Néanmoins, j'étais allé, allé trop à l'extrême. C'est-à-dire que je prenais tellement ma responsabilité que j'étais en mode, écoute, euh, si ça foire, c'est pas grave. c'est pas de ta faute, c'est la mienne. Non, vos, votre équipe a besoin d'être responsabilisée aussi sur… Euh, ses actions positives comme négatives. Ça, c'est hyper, hyper important que vous le compreniez, que l'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas lui dire, si tu réussis, c'est grâce à toi, si tu échoues, c'est à cause de moi. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que s'il a réussi, ce n'est pas totalement grâce à elle. Et quand j'ai fait ça pour la première fois avec ma directrice opérationnelle, euh, Marielly, lorsqu'on a fait un lancement à 100 000 euros. Et eh bien, euh, quand je lui dis, écoute, si on a les 24 clients, c'est grâce à toi. Si on les a pas, c'est à cause de toi. Je suis sorti de ma zone de confort. Je ne sais pas elle ce qu'elle en a pensé. Euh, et ça a marché en fait parce qu'elle avait peut-être aussi besoin d'un peu de cette pression euh, négative. Euh, mais ça fait partie du business. Tu ne peux pas juste dire aux gens, écoute, euh, ça ne marche pas, ce n'est pas de ta faute. Okay? Maintenant, si on n'avait pas atteint, bah, je ne l'aurais pas viré, euh, je ne l'aurais pas réprimandé. C'est-à-dire, responsabiliser la personne, ça ne veut pas dire que si elle ne réussit pas, c'est mal. De la même manière qu'avec vous, quand vous n'atteignez pas vos objectifs, vous ne vous flagelez pas, j'espère. Bah, c'est pareil avec vos équipes, c'est juste de les considérer comme des êtres humains, des adultes, tout simplement. Euh un, je, vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça. Dernière chose très très importante, c'est justement un peu dans le prolongement de ce qu'on va dire, d'accepter les erreurs. Accepter qu'il y ait des micro-erreurs. C'est-à-dire qu'on a un biais cognitif, on n'aime pas les erreurs, surtout quand ça a des conséquences négatives, on se dit c'est mal, c'est mal, c'est mal et on a tendance à oublier toutes les bonnes choses qui ont été faites et tous les bénéfices. Moi je vous invite à essayer de peser le pour et le contre. Okay quand vous déléguez. Il y aura des, des choses qui seront moins bien faites que par vous et des choses qui seront mieux faites ou aussi bien. Et vous allez gagner par exemple 10 heures et vous allez perdre 2 heures parce que vous devez communiquer ou vous devez rattraper une erreur. Mais au total, vous y gagnez. Et ça, c'est vraiment important de, de l'avoir en tête. Aussi, quand je parle d'accepter les erreurs, c'est aussi accepter les erreurs de casting. C'est-à-dire que euh, quand… Vous avez recruté la mauvaise personne, c'est OK aussi de s'en séparer. Nous, on, nous ça n'a pas été agréable, hein, mais l'année dernière, euh, quoi, les 12 derniers mois, on s'est séparé d'une dizaine de personnes. Et Vous pouvez avoir l'impression que c'est une mauvaise chose, mais en fait, euh, vraiment, vous avez envie de travailler avec des gens qui ne sont pas performants juste parce que vous avez peur de vous séparer de ces personnes Est-ce que vous voulez que les gens dans votre équipe travaillent avec vous tout en sachant que vous ne les trouvez pas performants parce qu'ils le savent, ok Ils le savent. Hein, okay savent. Est-ce que vraiment c'est un cadeau que vous leur faites Je pense pas. Et du coup, accepter les erreurs, c'est aussi euh, accepter de mettre fin à une relation et évidemment accepter ces erreurs pour nous parce que nous, on fait des erreurs quand on délègue. Hein, surtout que moi, franchement, management, ce n'est pas ma grande spécialité. Je demanderai à, à Marily de vous faire une, une vidéo sur ça prochainement. Il euh, faut accepter mes erreurs, mes faiblesses et du coup, il faut parfois les contourner. Moi, c'est pour ça que marie aujourd'hui, c'est elle qui manage. Euh, et il faut aussi apprendre à s'améliorer. ok Donc, euh, on ne peut pas totalement éviter. Il va falloir que je lire des bouquins de leadership, se faire accompagner, se faire coacher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Si vous voulez aller plus loin, ce que je vous propose, c'est qu'en bas de cette vidéo, il y a un lien pour s'inscrire euh, un guide qui te passe en revue les neuf étapes essentielles pour développer un business qui fait 100 000 euros ou plus par an. Euh, J'espère vraiment que tu vas te procurer ce guide si ce n'est pas déjà fait parce que ça va vraiment t'aider. J'en suis certain. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao